Mes amis, certains d'entre vous doivent savoir bien entendu que je fais régulièrement des achats sur internet, des achats pour des produits à tester sur ma chaîne youtube mais aussi principalement la plupart de mes achats sont faits sur internet et c'est même pour ça que j'avais lancé ma chaîne youtube c'est que j'aimais bien acheter des produits tech les tester et voilà et donner mon avis à mes amis aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est hyper important lors de la navigation en ligne que ce soit la navigation sur les réseaux sociaux ou même lors d'un achat en ligne sur amazon ou des sites comme ça c'est la sécurité personnellement depuis que j'ai commencé à intensifier mes achats en ligne il y a quelques années je me suis fait pirater deux fois ma carte alors je ne suis même pas sûr sur quel site Je me suis fait pirater pourtant Je vérifie bien que ce soit des euh, portails sécurisés etc. HTTPS Des choses comme ça Mais le fait est que euh, deux fois ma carte bleue A été utilisée pour des achats et souvent, c'était la première fois, c'est pour des achats qui étaient commandés sur un Amazon et qui étaient livrés en Roumanie, mais pas sur mon compte Amazon. Bref, c'était n'importe quoi. Il faut faire toutes les démarches pour se faire rembourser, déjà porter plainte, bloquer la carte bleue. C'est la galère. C'est pourquoi la sécurité au niveau des achats est vraiment très importante. Mais aussi la sécurité Internet au niveau de la navigation en général, pour garder vos mots de passe. Il y a à chaque année beaucoup de piratage de mots de passe, de leaks, de passes de données avec des mots de passe, des mails, etc. Donc c'est vraiment très important de faire attention à cette sécurité et notamment d'utiliser les bons outils et c'est pour dire la question de la vulnérabilité des mots de passe revient souvent dans des études dans la presse savez-vous que 84,5% 200 mots de passe les plus populaires sont craquables en moins d'une seconde bref aujourd'hui je vais vous parler d'une solution à tout ça et cette solution s'appelle NordPass vous connaissez sûrement tous NordVPN la solution expert de VPN et bah ces mêmes experts ont créé NordPass ce gestionnaire de mots de passe c'est un gestionnaire de mots de passe facile à utiliser on va le voir bien entendu, je vais vous le présenter juste après. Qui va vous permettre de sécuriser tous vos comptes. Que ce soit des comptes pour vous connecter sur Internet, que ce soit vos numéros de carte bleue, vos adresses et même des notes. Vous allez voir, c'est vraiment simple à utiliser. Cette solution va vous permettre vraiment d'avoir un coffre fort numérique pour tous vos mots de passe. C'est d'une sécurité maximale. Vous allez pouvoir sécuriser tout ça avec de l'authentification à multifacteur et même avec un master mot de passe. Vous allez voir qui va vous permettre en gros de pouvoir rentrer déjà dans votre mot de passe avec un master mot de passe qui est composé d'assez d'éléments pour... Être pratiquement incraquable au-delà de ça, vous allez pouvoir accéder à tous vos fichiers de tous les appareils. De tous vos appareils, il y a une application mobile, il y a une extension pour Google Chrome. Bref, c'est d'une simplicité vraiment top. Vous allez voir lors d'une utilisation sur internet, cette extension, ce pass va vous permettre de remplir automatiquement vos mots de passe remplir automatiquement vos numéros de carte bleue, bref, de ne plus vous prendre la tête et de faire ça en toute sécurité. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour bah, de l'application hein, NordPass qui est disponible en téléchargement directement sur votre Mac ou votre PC, mais vous allez pouvoir aussi y accéder directement depuis le site internet. On voit ça, on fait le tour de tous les éléments qu'il est possible d'ajouter, etc. Et après, je vous montre des cas d'usage dans mon usage personnel et en quoi ça me simplifie la vie. Les amis, on se retrouve sur l'application NordPass que j'ai téléchargée sur mon Mac, mais qui est bien entendu disponible sur Windows aussi. Bien entendu, vous allez pouvoir aussi la mettre en français en allant dans les paramètres et en changeant la langue. On se retrouve du coup avec un menu à gauche et un écran en face. Tout en haut, vous allez avoir une fenêtre qui va vous permettre de bien démarrer avec l'application, d'ajouter l'extension web, de créer son mot de passe, d'ajouter l'application mobile, etc., etc. Ensuite, dans le menu à gauche, vous allez avoir tous vos codes, notes, cartes de crédit. En allant par exemple dans le password, on va pouvoir facilement ajouter un password. Choisir sur quelle plateforme on veut l'utiliser, Facebook par exemple, écrire ce password et l'ajouter si on veut à un dossier. Un dossier par exemple réseaux sociaux. A chaque fois, NordPass va souligner si le mot de passe est assez compliqué ou non. Lors de la création d'un mot de passe, vous pourrez aussi, bien entendu, générer directement un mot de passe grâce à NordPass qui sera du coup un mot de passe assez compliqué pour ne pas être hacké vous allez pouvoir choisir la longueur vous allez pouvoir choisir si c'est une suite de caractères une suite de mots etc etc bref vous allez pouvoir le rendre complexe comme jamais en revenant à gauche dans mot de passe vous verrez du coup tous les mots de passe que vous avez déjà ajoutés ensuite vous allez avoir les notes les notes sécurisées qui comme le nom l'indique vous permettra de créer des notes Et ces notes seront sécurisées, secrètes grâce à votre compte NordPass Vous aurez aussi la possibilité de partager ces notes dans Carte de crédit, vous aurez la possibilité d'ajouter des cartes de crédit, bien entendu, avec le numéro de carte de crédit, et elles apparaîtront ici. Et vous pourrez bien entendu les réutiliser lors de vos achats en ligne. C'est la même chose pour les adresses personnelles. Vous allez pouvoir ajouter vos adresses en sécurisant vos données. Dans le menu de gauche, vous retrouverez aussi vos dossiers, les dossiers créés. Mon dossier réseaux sociaux, le dossier secrète note. Vous allez vraiment pouvoir du coup organiser vos mots de passe, vos données. Comme vous le souhaitez par catégorie Et ça c'est plutôt pas mal Autre possibilité, partager vos mots de passe Partager certaines données avec une autre personne Par exemple, on peut ajouter une adresse mail Pour partager voilà, mon mot de passe Facebook avec une personne qui recevra Du coup, les informations Et elles s'ajouteront dans son compte NordPass Vous allez pouvoir donner tous les droits Ou alors donner des droits de lecture Maintenant parlons des outils Comme la génération de password Ça on l'a Déjà vu, c'est un outil disponible dans la version gratuite de NordPass. Password Health, lui, va vous permettre de savoir la vulnérabilité de vos passwords. Ça va vous sortir un bilan sur est-ce que vos mots de passe sont sécurisés, est-ce qu'ils sont réutilisés, etc., etc. Et ça va vous aiguiller pour savoir comment protéger au mieux vos mots de passe. Data Breach Scanner va aller encore plus loin. Ça va vous dire si vos mots de passe ont déjà été piraté dans le passé. Dernier outil, Emergency Access qui va permettre de donner un accès d'urgence à une personne de confiance. Ces trois fonctionnalités très intéressantes sont exclusifs au Premium. Voyons maintenant comment ça se passe dans une utilisation de la vie de tous les jours. Bien entendu, je vous le disais, on va vous inviter à télécharger l'extension web qui est pour moi le plus pratique. Lorsqu'on a notre extension NordPass connectée avec notre compte NordPass, on va pouvoir facilement aller chercher toutes les informations qu'on a sur notre gestionnaire de mots de passe. Lorsque par exemple on va se connecter à notre compte Gmail, on aura le petit logo NordPass qui va apparaître ici et qui va nous permettre voilà, de rentrer simplement notre mot de passe en deux clics. Lors d'un achat, vous allez pouvoir avoir deux possibilités. Soit le site de vente est compatible complètement avec euh, l'extension NordPass. Dans ce cas, vous allez pouvoir ajouter vos numéros de carte bleue comme votre identifiant grâce au petit logo qu'on voit NordPass ici. Soit le site ne vous le propose pas, ce petit logo, et il vous suffira simplement d'aller sur l'extension et de copier-coller vos numéros. C'est donc tout aussi facile. Pour finir, vous allez pouvoir utiliser cette application aussi sur vos téléphones en téléchargeant l'application mobile NordPass disponible sur iOS et Android. Et même au-delà de ça, si vous êtes sur un autre ordinateur et que vous n'avez pas l'application NordPass directement téléchargée, vous allez pouvoir y accéder via le site NordPass sur app.nordpass.com. Là, vous allez pouvoir vous connecter. On va vous demander, comme toujours, vos identifiants, votre master password et vous allez avoir la même interface que sur l'application. C'est vraiment pratique. Voilà les amis vous savez tout maintenant de NordPass qui est vraiment le coffre fort numérique gestionnaire de mots de passe que je vous recommande hein, dans sa version gratuite ou alors si vous voulez aller encore plus loin comme moi dans la version premium. On est tous d'accord que les bonnes pratiques au niveau des mots de passe à faire sans un outil comme NordPass c'est assez compliqué de se souvenir de chaque mot de passe, de se souvenir de chaque élément et de le garder en sécurisé. Donc cette solution NordPass va vraiment vous permettre une simplicité, sécurité. En partenariat avec NordPass, je vous invite à aller tester cette solution, tester ce gestionnaire de mot de passe. En description, vous allez retrouver un code promo qui vous permettrait d'avoir 70% de remise sur deux ans avec un mois offert en plus. Et bien entendu vous avez une garantie de remboursement de 30 jours Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre Et au delà de ça à tester cette solution avec la version gratuite Vous retrouverez tous les détails en description Merci d'avoir regardé cette vidéo En attendant la prochaine vidéo Vive à fond, vive high tech, vive sécurisé